Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 23 novembre 2018, on revient au dossier de Sébastien Théodore. Euh, Sébastien Théodore euh, a un avocat, monsieur, euh, euh, je crois c'est Bédard. Attendez un petit peu, je vais aller chercher son nom. Ah, ok, non, c'est vrai, je lis ici dans le journal. Donc, je vais vous lire l'article du journal d'hier. Aujourd'hui, c'est 23, donc c'est dans le journal du 22. Ça ne sera pas très long. On va voir exactement ce qu'il y en a de ça. Un petit peu. Euh, je pense que c'est assez important de voir ce qui se passe dans ce dossier-là. Parce que c'est un frame-up euh, administratif. Je pense qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, euh, on voit ici, on va plier ça, voilà, donc vous voyez ici euh, Sébastien Théodore, ok, je vous le montre là, sur l'écran. Euh, c'est un électeur, comme tout le monde, donc c'est un citoyen souverain, comme moi, c'est un électeur. Parce que c'est pas le gouvernement qui, qui va s'élire lui-même au pouvoir, c'est le peuple. Puis le peuple, s'il si décide de pas aller au, aux urnes pour euh, élire son gouvernement, il n'y a pas de gouvernement. Parce que le peuple, automatiquement, fait la preuve qu'il est souverain. Vous comprenez donc, euh, ça, va, ça va dépendre de ce qui se passe actuellement dans la, entre les oreilles euh, de chacun de notre population euh, qui est assujetti et soumis au barreau du Québec, qui est le souverain ici, qui euh, ordonne à ses avocats de ne pas respecter ni les lois, ni les jugements, ni les décrets, ni les chartes, ni quoi que ce soit euh, qui pourrait éventuellement euh, permettre d'acquitter un justiciable, euh, auquel on ne reconnaît pas son identité, auquel euh, la Cour, les tribunaux judiciaires, euh, ont corrompu son identité pour pouvoir utiliser sa personnalité, euh, sa personne physique, sans personnalité juridique, pour l'emprisonner. Donc, euh, je vais vous lire l'article. Ce matin, euh, le 23 novembre 2008, « Prêt à respecter la loi pour sortir de prison ». Euh, Sébastien Théodore, qui est défendu par l'avocat Mathieu Bédard, sera mardi s'il est libéré sous caution. Écoutez bien une chose, je viens d'avoir une information ici. Euh, ils disent bien ici... Euh, juste, un, mettons un petit exemple, là, du, de la situation de conflit d'intérêts des juges. N'oubliez okay? pas que la Cour du Québec... Elle est euh, tout simplement incorporée en, contre l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Elle est incorporée au registre des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, qui appartient à Revenu Québec. Et Revenu Québec, la loi I3 dit qu'il n'y a pas de loi au Québec. Hein? C'est la définition du mot loi dans la loi d'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3, qui dit loi comprend loi autre que loi du Parlement du Québec. Je me répète. Et euh, c'est aussi confirmé par le fédéral dans la loi Z03 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Et euh, c'est confirmé dans deux euh, formulaires, la formulaire RC 251 et T-118 de l'Agence du revenu du Canada. Dans, qui, ces formulaires-là euh, euh, sont tout simplement fournis par l'Agence du revenu du Canada à vos banques. Et c'est la banque qui a ce formulaire-là et c'est bien écrit dans le document qu'il n'y a pas de loi au Québec. Donc, le Québec est absent. Toutes les provinces paraissent avec leurs lois, les territoires, euh, euh, les territoires du Canada aussi, Nunavut, Yoko, territoire du Nord-Ouest, peu importe. Ils paraissent, sauf le Québec. Il n'y a pas de loi ici. Le Québec ne fait pas partie du Canada depuis 1968. Donc, euh, déjà là, on sait que le juge est en situation de conflit d'intérêts parce qu'il lui est interdit par le barreau du Québec de lire l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, qui dit qu loi doit comprendre une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Il est interdit par le Barreau du Québec que le juge lise justement la loi Z03 du fédéral qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Il est interdit par le Barreau du Québec au juge de, de lire euh, l'ando du formulaire RC 251 ou T118 qui prouve qu'il n'y a aucune loi au Québec. Il est interdit, c'est le Barreau qui est souverain, qui, le Barreau c'est une pollution dans toutes les organisations qui peuvent exister au Canada. Donc, je m'en viens ici, euh, juste un petit exemple de même, là. Saviez-vous que le juge Pierre E. Labelle, que jugé hier, là, devant qui comparaissait Sébastien Théodore, qui entend la requête de mise en liberté de Sébastien Théodore, a déjà été substitut du procureur général à Longueuil. OK? De 1991 à 1996. Automatiquement, hier, il est en parfaite situation de conflit d'intérêt. Alors que l'affaire de Sébastien Théodore, origine d'un conflit avec les policiers de Longueuil, oui, parce que Sébastien Théodore, hier, je, je vous ai lu l'article dans lequel euh, il a fait mettre euh, un constat euh, d'infraction à un policier de Longueuil euh, qui roulait euh, tout simplement euh, d'une façon euh, inacceptable euh, sur le réseau routier de la ville de Longueuil. Et en fin du compte, il y a eu un ticket et ça, ça l'a insulté la ville de Longueuil, puis ça l'a insulté, insulté d'autres gens. Donc, il faut croire que l'étiquette qu'il y a eu d'un policier, ce policier-là, il n'était pas si bête que ça. Hein? Il a respecté la population, ce policier-là. Mais pensez-vous que le juge respecte la population ici? On va le voir euh, euh, s'il va libérer, parce que Sébastien Thaudard, ce n'est pas un bandit. C'est un gars qui a voulu tout simplement prouver que euh, la justice doit s'appliquer pour tout le monde. Ça s'applique pas seulement aux citoyens, puis ça exclut et euh, ça, ça applique l'immunité et l'impunité aux juges, aux avocats, aux notaires, à toutes les professions libérales qui violent les lois, comme le barreau du Québec actuellement. Tous les administrateurs du barreau du Québec, c'est eux autres qui contrôlent euh, le fait qu'il est que tout avocat, euh, notaire, juge sont tenus de, de ne jamais révéler la vérité et de ne jamais respecter et observer les lois, les jugements, les chartes, les constitutions, qui risqueraient, dans le dossier, de déconsidérer leur administration polluée, leur pollution organisationnelle, le barreau du Québec et l'administration de la justice. Donc, ça, ça veut dire, à l'évidence, cela commence mal, les substituts ayant de fréquents contacts avec les policiers de Longueuil, et il y avait tant d'autres juges. Pourquoi ils n'ont pas pris un autre juge? Il a fallu qu'ils prennent un ancien procureur de la couronne de la ville de Longueuil. L'article 4 du Code de l'éontologie de la magistrature stipule que le juge doit prévenir, doit prévenir, hein, il, doit, il doit être en prévention contre tout conflit d'intérêts et éviter de se placer dans une situation telle qu'il ne peut remplir utilement ses fonctions. Hier, il a, il a comparu devant le juge Labelle, donc automatiquement, euh, puis je vais dire son nom vraiment au complet, euh, c'est le juge Pierre E. Labelle, un ancien procureur de la Couronne euh, à la municipalité de Longueuil, et c'est la municipalité de Longueuil avec le juge façon Stéphane sans façon de la Cour supérieure euh, qui a poursuivi euh, Sébastien Théodore. Et euh, Sébastien Théodore, depuis ce temps-là, euh, Bernard Drinville euh, a traité les citoyens souverains, ceux qui sont assez souverains pour faire mettre euh, justement un constat d'infraction à un policier par un autre policier, et euh, qui sont assez souverains pour aller voter pour nommer un gouvernement. Vous comprenez? C'est nous les souverains. C'est pas un gouvernement qui se nomme lui-même, sinon rendu là, c'est une dictature. Un gouvernement qui se nomme lui-même et qui est une dictature, ben, moi dire comme on dit, je pense que c'est très très dangereux pour une population euh, qui n'a absolument rien pour se défendre et qui doit tout simplement euh, se retrouver euh, victime euh, d'un gouvernement qui devient tout simplement un, un système totalitaire, une dictature. Euh, dans la, en démocratie, ce n'est pas supposé d'exister, surtout pas en Amérique du Nord. Les États-Unis sont démocrates, mais si le Québec n'est pas démocrate, le Québec va corrompre. Il a, il a déjà corrompu notre identité, mais là, il va corrompre la démocratie par le barreau du Québec. Jamais je vais atta attaquer le barreau de Commonwealth de Toronto où il y a 44 000 habitants, hein, 44 000 avocats. Jamais, jamais. Non. Parce que tout le mal qui existe, le mal nécessaire, comme la bombe atomique, c'est un mal nécessaire pour Hiroshima. Tout ce qui est mal nécessaire, c'est un mal qui est fait de bonne foi. Vous comprenez? Et à partir de là, ben c'est là qu'arrive qu le sérieux problème en question. Donc ici, l'article dit bien, « Le citoyen accusé d'avoir... »« Citoyen euh, Sébastien Théos-Lors. Accusé d'avoir causé une poursuite policière qui s'est soldée par de graves blessures pour une femme, ne respecte pas les lois. » Mais il se dit prêt à se soumettre à l'autorité du juge pour sortir de prison. Pour respecter une loi, il faut que la loi existe. Au moins, il aurait pu dire qu'il ne respecte pas les bulletins, parce qu'il n'y a pas de loi ici. Qui, actuellement, est en défaut là-dedans? C'est le journal de Montréal avec Michael Néguyen, qui est le journaliste au dossier. Voyez-vous là? Son nom est là. Parce que c'est pas de loi. L'histoire le savoir, il y a des avocats au ben, Barreau du Québec. Il y a des avocats qui, euh, justement, s'occupent euh, de, de Québécois médias, de Vidéotron et tout ça. Ils sont pas supposés de dire qu'il y a des lois, alors qu'il n'y a pas de loi. Ça fait 10 000 fois que je le dis depuis 10 ans qu'il n'y a pas de loi ici. Puis, euh, les, les coquerelles euh, de journalistes, comme, euh, justement, hier, on s'est fait traiter de coquerelles, mais là, je reviens là-dessus avec euh, euh, Drinville, Hein? Euh, qui se trouve à être justement Radio-Canada, et cette un là, là euh, Bernard Drinville, je pense, euh, ça se trouve à être une coquerelle, lui aussi. Parce que lui, il est chanceux, parce que lui, c'est une coquerelle domestiquée. Il est sur les médias. Alors qu'hier, il disait que nous, nous sommes des coquerelles, que quand on allume la lumière des médias, automatiquement, on sauve. <coughs> il n'y a pas... personne qui dit la vérité qui va se sauver. amenez moi Bernard Drinville, moi ici, là sur les ondes, donnez-moi une demi-heure, même 15 minutes, ce gars-là, ça, c'est pas compliqué, sa profession est terminée, il va se sauver. Parce qu'il va faire la preuve, il va être le modèle de tous ses semblables journalistiques aux médias journalistiques, comme à la télévision, comme à la radio. Vous comprenez on, on va vous dire, franchement, je ne donne pas plus là à, à Paul Arcand, là, euh, qui lui aussi est tout courant de bien des affaires, mais il faut qu'il se ferme la gueule s'il veut garder sa job, puis faire des gros salaires, puis payer des impôts alors que s'il en paye, un imbécile. Parce que c'est des, seulement des imbéciles qui payent des impôts s'ils si savent comme moi qu'il n'y a pas de loi. Au moins qu'on me dise que c'est des bulletins, qu'on commence à démontrer sa dictature, ce, ce système totalitaire ici du barreau du Québec qui est souverain, qui interdit à ses membres, juges et avocats, de respecter les lois, les jugements, les décrets, les constitutions et les chartes, si ça risque de déconsidérer l'administration de cette pollution de la justice, de ce barreau, de cette organisation polluée, le barreau du Québec, qui, qui laisse stérile tout ce qui est autour de lui, tout ce qui sort du barreau du Québec. Que tu gagnes ou que tu perdes, quand tu viens du barreau, va dire une chose, tu es déjà en infraction, que tu as gagné ou perdu. Il y a des avocats dans un dossier, j'allais parler hier, là, euh, la dame en question, elle est chanceuse, il s'en va en cours d'appel avec ça, mais ça a déjà coûté 500 000 d'avocats pour un, un dossier peut-être de quatre mois. là, Fait que c'est ça, c'est du commerce à justice. Alors que la reine n'a jamais dit que l'administration de la justice devait être un objet commercial. Tu n'es pas supposé de commercier le bien et le mal. Tu n'es pas supposé de commercier la conscience de quelqu'un qui connaît le bien et le mal et qui en fait la distinction et qui est puni parce qu'il va dire la vérité. Donc, on continue dans le dossier de Sébastien Théodore ici. Le citoyen accusé d'avoir causé une poursuite policière qui s'est soldée par de graves blessures pour une femme ne respecte pas les lois. C'est complètement faux. Je suis certain que Sébastien respecte les lois, mais là, il ne peut pas se défendre. C'est toujours autres qui disent « Celui, il ne se défend pas. » là, Mais, il se dit prêt à se soumettre à l'autorité du juge. Ben oui, si le juge il dit « Va tuer quelqu'un, il va être obligé de le faire. Hein? » C'est un mal nécessaire, le juge. Les avocats, c'est un mal nécessaire. Ils sont tous, pas tous, ben oui, ils sont tous assujettis et soumis à la souveraineté du barreau du Québec qui interdit par le barreau du Québec d'observer, oh, qui interdit interdit aux juges et aux avocats d'observer les lois, les jugements et tout ça. Et euh, l'honorable juge dit bien, l'honorable juge euh, Rose-Marie Millard en a fait la démonstration à Gatineau, une couple de semaine de ça, et je la remercie. Donc, la situation présente est particulière. Si je ne reste pas, si je ne respecte pas les conditions, je vais me retrouver dans le pétrin, c'est ce que dit Sébastien Théodore, a témoigné tout penaud, Sébastien Théodore, hier, au Palais de Justice de Montréal. Il devient victime, il le dit. Comme moi, on m'a forcé à signer un document pour me mettre en prison. Comme moi, là, écoutez, là, je demandais au juge de lire l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, qui dit Loi doit comprendre une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Elle n'avait pas le droit de lire l'article. Elle n'a pas le droit, c'est le barreau qui l'interdit. Cette pollution, cette organisation polluée qu'est le barreau du Québec. Emmenez-moi un barreau de common là, des, des juges et des avocats de common là, de l'Ontario, il y en a 44 000. Je vais accepter. On va pouvoir discuter. Mais pas le Québec. Le Québec, c'est la bête. C'est le diable qui, qui est nommé dans les scènes d'écriture. C'est le Québec. C'est le barreau du Québec. Donc, samedi dernier, il traversait le pont. Sébastien Théodore traversait le pont de leur quartier en direction de Montréal sans avoir le droit de conduire. La police a tenté de l'intercepter, mais Théodore a refusé de s'arrêter selon la couronne. On parle de couronne aussi. Voulons-tu dire que la dévolution de la couronne euh, au Parlement du Canada euh, n'empêche pas le Parlement de continuer à fonctionner? Et c'est bien écrit à l'article 2 de la loi du Parlement du Canada que la dévolution de la couronne, que le Parlement du Canada continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Écoutez, donc ceux qui se traitent actuellement et que si, qui se désignent, qui se qualifient de titre de couronne, c'est des bandits qu'on trouve n'importe quel nom, mais qu'on n'implique pas la reine, notre monarque britannique, dans ce qui se passe ici, dans le nom, couronne, dans tout ce qui, contient, qui concerne le pouvoir exécutif de notre monarque britannique dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1837. Non, non, ils n'ont pas le droit de toucher à ça. Parce que vous savez une chose, c'est que la pendaison s'applique encore aujourd'hui à ceux qui sont en haute trahison à la reine, à l'instant même où je vous parle, il y en a qui sont au courant, mais il y en a qui... « Ah, oh, écoute, ça c'est comme la Bible, euh, ça date de 2000 ans, ça date de loin, on n'a plus besoin de ça. » Et preuve, c'est que, n'oubliez pas qu'un nouveau Code civil de 1991, le Code de procédure civile de 1984, de 2014 et tout ça, ça là s'est créé, puis ils ont rejeté, ils ont supprimé tout ce qui était à l'origine du Code civil du Québec. Le Code civil du Bas-Canada, l'article 2858 du Code civil du Bas-Canada, euh, c'est la loi de 1981, chapitre 39. Et ensuite de ça, ben, euh, euh, vous voyez euh, ce qui arrive aujourd'hui, euh, au, euh, en 2001, au chapitre 4 du fédéral, qui a, qui a aboli la commune law au Québec. Donc euh, le droit coutumier, c'est pas du droit commun, c'est du droit coutumier qui n'existe plus au Québec. Donc on ne peut plus se protéger par la reine d'Angleterre. Non. C'est tout simplement ceux qui détestent la reine, ceux qui haïssent la reine. C'est-à-dire le barreau pollué, la pollution du barreau du Québec, c'est ces gens-là qui nous ont fait détester la reine, qui nous ont divisés, qui nous ont mis dans une neutralité face à toutes les origines et à toutes les cultures de la planète. Et vous savez que le fédéral actuellement, Justin Trudeau, est en train de signer un document pour rentrer 240 millions, plus de 240 millions euh, d'immigrés au Canada d'ici 2030. Son père a détruit le Canada. En 1968, et euh, Justin Trudeau, ben, regardez ce qu'il était en train de faire, on va s'éteindre. Arrêtez de parler de protéger votre langue, votre race, votre culture, votre religion, oubliez ça ici. Là. On est en train de s'éteindre. Puis si on ne fait pas pour, on va mériter de s'éteindre. Oubliez pas qu'au Rwanda, en dedans de quatre mois, ils ont, ont, ont, ont simplement tué à la machette plus d'un million de personnes. Et la juge Louise Arbour est au courant des jugements qui ont été rendus là-dessus parce qu'elle participait à ça. Et euh, les gens qui ont été punis là-dedans ont fait entre deux ans et six ans de prison pour avoir tué plus d'un million de personnes en dedans quatre mois. On continue. Une poursuite policière s'en est suivie pendant six minutes, durant lesquelles Théodore avait roulé à contresens sur de grandes artères de la métropole. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas, pas là pour prouver ça, parce qu'on peut dire n'importe quoi. Hein. À un moment, un ser une sergente de la police de Montréal a demandé de mettre fin à la course poursuite et de laisser la Sûreté du Québec continuer seule. Donc, la Sûreté du Québec n'était pas supposée sur les routes de Montréal, de continuer la poursuite. Elle devait arrêter son mandat sur le, le pont Jean-Cartier. Parce que la, la ville de Montréal, on paye des policiers pour ça. La du Québec n'est pas supposée avoir un mandat pour travailler là. Vous comprenez? Donc la course s'est terminée quand Théodore serait rentré délibérément dans une voiture de police. Est-ce que c'est vrai? Je sais que paraît-il que c'est les policiers qui auraient tamponné parce qu'étant donné que la poursuite devait être laissée, devait être abandonnée, à la demande d'une policière, d'un agent de police de la Sûreté municipale de Montréal, la poursuite devait être abandonnée, et elle n'a pas été abandonnée. Puis ils disent ici, la course s'est terminée quand Théodore serait rentré délibérément dans une voiture. J'ai l'impression que c'est plutôt le contraire, ça a été tamponné. Les policiers ont continué leur course malgré l'interdiction, qui en bifurquant sur le trottoir, a happé une dame. Ça, c'est vraiment, vraiment triste. Et j'écoutais son mari parler euh, à la radio, là. Et euh, je vais vous dire franchement, non, j ai, j ai, moi, j'en viens pas, cette dame-là ne, ne méritait pas un, un tel sort parce qu'elle déneigeait sa cour chez elle. Il n'est pas ici, c'est n'importe quoi. T'as pas de permis de conduire, on va tuer du monde autour d'eux de toi pour être capable de t'arrêter. À quelque part, là, l'intelligence, là, hein, euh, on, on est censé avoir une conscience qui fait la distinction entre le bien et le mal. On n'est pas des animaux, comme euh, l'a dit quand même l'honorable juge Millard, qui a dit que euh, à, à Mylène euh, îlets Comme ça, vous êtes un corps qui possédait la personnalité juridique, et en droit, et en toute matière, un corps, c'est un animal, intelligent, qui a un instant, mais qui n'a pas de conscience pour faire la distinction entre le bien et le mal. » Et euh, d'après ce que j'ai pu entendre, euh, la réponse de Mylène, Mylène n'a pas, pas euh, tout simplement euh, acquiescé à ce propos-là de la juge en disant euh, qu'elle est un corps. Non, elle, elle est tout simplement Mylène, celle qui possède la personnalité juridique. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très, très, très, très correct de s'être exprimé de cette façon-là. Donc... Euh, la dame a subi des blessures majeures et est toujours hospitalisée selon le procureur de la Couronne, Simon boulian Autorité. Théodore a écopé d'accusations de conduite dangereuse, de délit de fuite et de négligence criminelle, tout impliquant des lésions. Mais c'est drôle qu'ils n'ont pas dit, par exemple, que Sébastien et Théodore s'en allait au bureau de la gendarmerie royale du Canada. Ils n'en parlent pas là-dedans. Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que Sébastien n'est pas capable de se défendre, il ne peut pas se défendre. Puis son avocat a interdiction par le barreau du Québec de dire ça. Son avocat, là, euh, qui se trouve être l'avocat Mathieu Bédard, a interdiction par le barreau du Québec de dire ça. Et euh, Mathieu Bédard a interdiction de dire qu'il n'y a pas de loi ici, dans la loi I3, par la loi I3, qui n'est pas une loi, mais qui est un bulletin, Et que l'Assemblée nationale n'est pas une législature, mais un conseil d'administration. Il n'a pas le droit de dire ça. Puis que l'Assemblée euh, nationale, c'est une corporation qui appartient au registre des entreprises de revenu Québec et qui porte aussi le nom de Commission de l'économie et du travail. Il n'a pas le droit de dire ça non plus. Puis il y a des choses qui n'est pas au courant. Puis euh, je ne blâmerai pas Mathieu Bédard, là, parce que lui, c'est un employé hein, de la municipalité. et euh, C'est un employé du gouvernement. C'est un employé... Lui, là, ça se trouve être un esclave du Barreau du Québec. Lui, ce gars-là, il a beau euh, faire des choses... Là, mais euh, il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est pas vrai que les avocats sont tous de mauvaise foi, je ne crois pas. Il y en a qui sont de mauvaise foi. Il y a des juges qui sont de mauvaise foi. Mais je ne crois pas que tous les avocats et tous les juges sont de mauvaise foi. Ce n'est pas vrai. Je n'y crois pas. C'est la pollution, l'organisation polluée du barreau du Québec qui, qui, fait, faire des, qui fait commettre des crimes, hein? mais des crimes subtils, des crimes de conscience par ses avocats, par ses membres avocats et juges. Donc euh, Sébastien a dit « J'ai compris beaucoup avec euh, la dame et sa famille. C'est ce qui est venu me chercher », a-t-il témoigné. Écoute Sébastien, c'est le meilleur gars du monde, je le connais. C'est certain que ce gars-là, là, il s'en veut tellement par rapport à ça. Mais c'est pas lui qui a créé ça. Ils n'ont pas voulu... Qui se rendent au bureau de la GRC puis qui discutent avec la gendarmerie royale du Canada sur la rue, euh, euh, rue euh, c'est plus le boulevard René-Lévesque, c'est Dorchester, dans, dans la région ouest euh, de Montréal. Donc, euh, ils, devaient, ils pouvaient se rendre là ou peut-être dans un autre bureau aussi à Montréal. Mais euh, les policiers auraient dû les laisser faire, l'escorter, le suivre et se rendre au bureau de la gendarmerie royale du Canada pour discuter de ce qui se passe. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, hier, la couronne a fait jouer en salle d'audience plusieurs vidéos montrant le caractère de l'accusé. Et il appelle que Théodore a des problèmes avec l'autorité, puisqu'on le voit sur Facebook insulter les juges, les procureurs et les policiers. Ça, c'est certain que je vais vous dire une chose. Euh, euh, oui, les juges, les policiers et les procureurs méritent sans doute d'être insultés. Mais on ne peut pas arriver et mettre tout le monde dans le même paquet. Moi, ça, je le sais. Moi, je vais insulter les gens qui m'insultent, OK? Puis pourtant, là, c'est pas vrai que je suis quelqu'un œil pour œil, dent pour dent. Non, non, non, pas du tout. Moi, je suis un gars pour négocier. Moi, je suis pas le gars pour arriver puis à déblatérer euh, sans solution. Moi, je suis capable de vous expliquer qu'est-ce qui se passe en droit, OK? Je suis capable de vous dire qu'est-ce qui se passe en, en, en plusieurs matières de l'administration de la justice, dans leur structure, dans leur délinquante structure judiciaire législative. Tout ce qui, a, tout ce qui fait que ces gens-là ont, ont détruit notre monarque britannique, celle à qui, le 23 août 2013, j'ai prêté serment par ma signature au bureau du sous-ministre de la Justice du Canada, euh, c'est euh, M. Euh, William F. Pentney à Ottawa, et euh, il a mis son saut là-dessus. Et j'ai renouvelé mon serment d'allégeance de, de protéger les intérêts de notre monarque britannique, de la famille royale britannique, même si on détruit la famille royale au chapitre 14 de 1893 dans les lois révisées du Canada. Et puis, ils font signer n'importe qui, n'importe quoi. Ils peuvent avoir fait signer la reine, ils peuvent avoir fait signer le gouverneur général, ils peuvent avoir fait signer le lieutenant-gouverneur. Moi, là, ils m'ont fait signer... Cette déclaration de revenus alors que je savais qu'il n'y avait pas de loi, puis c'est par la signature, après avoir signé ça, qu'ils m'ont sacré en prison. Guy Fontaine le sait, il est au courant. Et une que j'ai que je compatise avec elle, c'est Julie Beauchaine, la juge qui devait écouter et entendre mon affaire, mon dossier. Elle l'a fait. Elle l'a fait du mieux qu'elle le pouvait. Parce qu'elle était entre l'arbre et l'écorce, elle était entre Justice Canada et entre le barreau du Québec. Puis c'est le barreau du Québec qui lui disait de ne rien respecter de ne rien ouvrir. Pourtant, c'est drôle hein, que l'arrêt Jordan, euh, hein, ça, ça s'applique pour n'importe quelle situation qui ne dérange pas l'administration de la justice. Vous comprenez? <coughs> Donc, actuellement, ils ont juste à rajouter deux ans avant. Hein, Sébastien Lourdes? Ah, bon, deux ans avant, point final, c'est pas compliqué. Alors qu'on sait bien que des cas de poursuites judiciaires sur des abus sexuels et tout ça, les gens retournent en arrière, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans en arrière, pour faire emprisonner des vieillards. Vous comprenez? La société ne se suit plus, ne se comprend pas. La société, aujourd'hui, euh, est semblable à un animal qui n'a plus de conscience, qui ne fait plus la distinction entre le bien et le mal. C'est toujours de la vengeance et ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas toujours vivre de vengeance. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler, qu'on va solutionner nos problèmes au Québec comme au Canada. On est tellement divisé actuellement. Qui nous divise le barreau du Québec? Personne d'autre. La, la polluée barreau. Le polluée barreau du Québec. Donc ici, euh, je vais quand même répéter. Et Il apparaît que... Théodore a des problèmes avec l'autorité puisqu'on le voit sur Facebook. Mais il s'est dit prêt à respecter toutes les conditions de la Cour advenant sa mise en liberté. Écoutez, il n'y a plus le choix. Il n'y a pas le choix. Euh, la Cour va lui dire, « Tiens, ce gars-là, il va être obligé de le faire. » La Cour va lui dire, « Va voler, lui, comme les avocats volent du monde actuellement, comme les huissiers volent des, des victimes du système qui sont ignorants. Moi, on m'a chargé, ils ont chargé à ma personne physique, ma personne physique qui est sujet de droit, qui est inanimée et intemporelle, Jacques Normandin, 231, 249, 525, sur le talon du certificat de naissance du directeur de l'état civil, ils lui ont ils ont volé, il y a eu une poursuite en cours supérieure et en cours fédérale de l'impôt en 2005, ça s'est fait exporter en son absence, parce qu'il n'existe pas, puis il savait, j'ai tout gagné là-dessus. Il a été jugé, et il y a eu un recours pour payer 381 074 de TPS-TVQ en 2005. Jacques Normandin, alors qu'il n'y avait même pas de numéro de TPS et de TVQ qui lui permettait de réclamer à des clients hein, euh, de la TPS et de la, de la TVQ sur des contrats. Alors que Jacques Normandin, 231, 249, 525 c'est une personne physique comme vous et moi. Vous comprenez? C'est des personnes physiques, mais comme je dis, comme vous et moi, c'est des personnes physiques euh, dans le monde juridique, parce que c'est pas des êtres humains. N'oubliez pas ça. C'est des personnes physiques en vertu de l'article 1 du Code civil et en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne. En vertu de l'article 1436 du Code civil du Québec, euh, c'est comme ça, et en vertu de l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. C'est des fictions. La personne physique... Il y a, dans le Code civil, une personne physique avec personnalité juridique et il y a une personne physique sans personnalité juridique. Donc, celle qui est avec personnalité juridique, c'est Jacques Normandin qui est sujet de droit. Et celle qui est sans personnalité juridique, c'est jacques joseph pierre antoine Normandin qui n'est pas sujet de droit. Donc, automatiquement, lui, est, il est victime de mort civile. Parce qu'on lui a rajouté un nom de famille à son nom de baptême. Alors que le nom de Jean Jacques Normandin, ce n'est pas un nom de baptême. Ils ont tout simplement pris un nom. Un prénom comme ça. Ils en ont fait un prénom. Ils ont pris une partie. Ils ont corrompu le nom de Batin, Jean-Joseph-Antoine-Pierre. Ils ont pris le nom Jacques à travers ça. Ils ont rajouté Normandais pour faire un nom usuel, un pseudonyme, un surnom, comme c'est écrit dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante numéro 59-844. Et là, bien, ils ont créé la personnalité juridique inanimée. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Et. Euh, Là, je vais tout simplement commencer à vous faire entendre ce qui s'est passé dans le fameux dossier euh, de Drinville, dans lequel on est traité euh, de Coquerel, euh, avec Francis Langlois, un professeur de l'Université euh, de Trois-Rivières, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, euh, on va voir exactement jusqu'où on peut aller avec ça. Donc, on va commencer. Écoutez bien ça. 42 ans qui a été frappé en fin de semaine lors d'une poursuite policière. Elle a subi de graves, graves blessures. Puis on avait son, son mari, son, son conjoint hier, là, qui était très, très éprouvé. Euh, heureusement, euh, ses blessures n'ont pas été fatales, mais je veux dire, elle aurait pu rester paralysée. Elle aurait pu aussi mourir. Celui qui l'a frappée, qui est d'ailleurs accusé de conduite dangereuse, de délit de fuite, s'appelle Sébastien Théodore. Et Sébastien Théodore, il est connu parce qu'il se réclame du mouvement des citoyens souverains. OK? Il s'est fait connaître comme ça. Attends. Un citoyen souverain, c'est un électeur. C'est ceux qui ont élu Bernard Brinville dans sa circonscription électorale ont élu le Parti québécois depuis le début de son existence. Un citoyen souverain, c'est celui qui est assez puissant par sa souveraineté pour élire un gouvernement qui va le représenter ce pas le peuple qui représente le gouvernement, contrairement à la loi E 20.2 qui dit que le peuple, c'est lui qui a plein pouvoir, qui représente le gouvernement, alors c'est complètement faux. Et là, vous allez voir Bernard Drinville, et un professeur d'université déblatéré sur un citoyen souverain qui est un électeur et qui... Euh, tout simplement, essaie de se protéger par la Freedom Charter du Québec et la Freedom Charter du Canada, qui ont été tout simplement adoptés par des députés et les ministres Freemen et Free Women on the Land Québec et on the Land Canada. On continue. Écoutez bien déblatérer Bernard Drenville, euh, écoutez ce, cet ignoble personnage euh, qui, a, qui a servi le peuple, qui a servi le peuple et pour nous diviser euh, sous la, la directive et euh, la doctrine du barreau, comme l'a dit euh, Rose-Marie Millard, la juge, qui a dit que c'est seulement le barreau que la souveraineté de refuser d'accorder à ses avocats le droit de respecter les lois et les jugements. Si la directive du barreau dit à l'avocat de ne pas respecter les lois et les jugements, l'avocat automatiquement est obligé de condamner son client. Parce que lui, l'avocat, n'est pas puni pour désobéir aux lois, pas plus que Drainville est puni pour désobéir à ces valeurs de loi qui sont inconstitutionnels, illégitimes, illégales et anticonstitutionnels. N'oubliez pas que le juge Michaud a déclaré que ni lui ni personne dans le palais de justice de Saint-Jérôme ont la capacité et la, la compétence pour faire la preuve de la légalité, de la légitimité et de la constitutionnalité de la Cour supérieure du Québec. C'est pas plus compliqué que ça. Et la Cour supérieure du Québec, si elle n'est pas légitime et constitutionnelle, elle ne peut pas débattre dans le dossier 500-17-102-828-186 sur la poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale et contre le président de l'Assemblée nationale ainsi que contre le procureur général du Québec sur tout ce qui est inconstitutionnel, illégal et légitime. un autoroute qui tire dans le dos d'un policier pour l'abattre, alors qu'on n'est pas même ici au Québec. On n'est pas des criminels au Québec. Les criminels, c'est ceux qui nous gouvernent. C'est ceux qui retirent des taxes et des impôts sur des produits criminalisés qui sont légaux mais qui sont toujours criminels, comme le cannabis, les cigarettes, l'alcool, l'impôt. L'industrie de la construction et la société d'assurance automobile du Québec, c'est tout criminel parce que ça, ça se débatte tout devant la Chambre pénale et des tribunaux judiciaires du Québec. Ce n'est pas une question de droit civil. Et dans ce criminel-là, il y en a qui ont le droit à des jurys, alors qu'en matière d'impôts, en matière de société d'assurance automobile du Québec, en matière d'industrie de la construction, on n'a pas le droit à un jury. Parce que si une personne comme moi révélait publiquement à un jury ce qui se passe, le système vient de partir ici. On arrête de se faire voler par des gens comme euh, ceux qui nous ont gouverné au Parc-Québécois, etc. On continue. Ces gens-là, les citoyens souverains rejettent la loi. Ils rejettent l'autorité de l'État, l'autorité des tribunaux. C'est complètement faux. C'est les criminaux qui nous rejettent, qui rejettent notre autorité. Ils viennent le dire ils sont contre les citoyens souverains contre notre souveraineté à nous de pouvoir aller voter pour élire des gouvernants, des voleurs. Parce que les gens ne savent pas que ceux qui les gouvernent, c'est des voleurs, des bandits qui viennent du barreau du Québec en général. Ils assimilent tout ça à une vaste conspiration dont ils pensent pouvoir... Euh, s'extraire grâce à leurs connaissances, euh, prétendues connaissances juridiques et constitutionnelles. Ça les amène... Ce n'est pas des prétendus. Je vais vous sortir toutes les voix au complet, puis je vais demander à Bernard Drinville d'essayer de me prouver le contraire. Est-ce que vous êtes capables, vous, la population du Québec et du Canada, de m'accorder euh, une dernière avec Bernard Drinville? Vous comprenez? Il porte bien son nom, Drin. Vous comprenez? Drin, c'est tout. Oublie la ville. Il ne représente personne, lui, là a refusé de s'arrêter, justement, de là la poursuite euh, policière, Arrêter de, de, de donc refuser de s'arrêter lorsque les policiers veulent leur donner une contravention, refuse de payer l'impôt, refuse de payer les contraventions. Sans... On ne refuse pas de payer l'impôt, on a toujours payé les impôts, c'est parce qu'il a pas de loi ici et on est endetté à 174% de nos revenus. Mais vous qui parlez actuellement, je ne sais pas qui vous êtes là, mais je vais vous dire une chose, c'est que vous en payez des impôts vous n'en payez pas. Mais si vous continuez à payer des impôts, c'est parce que vous, vous n'avez pas une dette de 174% de vos revenus. C'est seulement les pauvres qui ont ça. C'est pas les gens qui se travaillent pour Bombardier, c'est pas les, les gens de Bombardier ou des hauts québec ou de qui que ce soit, ou du Barreau du Québec, ou de la Chambre des notaires, ou de TVA ou de Radio-Canada. C'est pas ce monde-là. Trop de 20 tribunaux, puis là, ils font aux juges, puis à tout le monde, du temps, puis du temps, puis du temps. Ils peuvent rendre dingue un juge, d'ailleurs, c'est arrivé. Alors, il paraît qu'ils sont de plus en plus nombreux au Québec. Moi, je veux comprendre euh, qu'est-ce qui se passe avec ce mouvement-là. Et il y a Francis Langlois, professeur en histoire au cégep de Trois-Rivières, qui s'intéresse à ce groupe-là. Bonjour, Francis Langlois. Bonjour, M. David. J'ai essayé de bien résumer qui ils sont. Euh, ce sont aussi des amateurs, je pense, de l'autodéfense, la, euh, de l'acquisition, par exemple, d'armes à feu pour pouvoir résister aux forces de l'ordre qui viendraient les arrêter. C'est complètement faux. Vous dites à, à la radio, à des millions de personnes actuellement, une fausseté. De la même façon que Brigitte Bureau à Radio-Canada à l'émission Enquête d'Alain Gravel le 23 mars 2013 a dit que moi, je tirais dans le dos des policiers. J'étais comme celui ou ceux qui tirent dans le dos des policiers aux États-Unis. Écoutez, ils n'ont pas atteint à ma réputation alors que n'y a pas d'âme, Bernard Drinville. C'est un, un corps. C'est un animal. Il n'a pas d'âme cet homme-là. C'est un animal. Il ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. C'est ça, Bernard Drinville. C'est un gars du Parti québécois. Par exemple. Ben oui, forcément, parce qu'ils ne reconnaissent pas, vous l'avez dit vous-même, hein, l'autorité de l'État. Donc, limiter la liberté d'un individu, ben évidemment, ça, ça va à l'encontre de Vous divisez par vos propos. Vous, vous semez la haine, vous êtes les gens de la neutralité religieuse, vous crachez sur Dieu, vous crachez sur vous-même, et vous crachez sur euh, vos, vos, vos parents, vous crachez sur vos ancêtres, vous crachez sur tout le monde. Vous êtes ignoble dans vos propos, vous, vous condamnez tout le monde alors que ces gens-là ne peuvent pas défendre, se défendre devant les, les médias d'information. J'essaie de rejoindre Bernard Drinville, il ne veut pas me parler. J'aimerais ça qu'il m'appelle. Vous avez mon message. S'il si m'appelle, on va être enregistré et je vais rendre ça public. Qui m'appelle? Liberté de l'individu. Et donc? 438-906246 Jacques-Antoine. 438-906246 Jacques-Antoine. On, on peut résister à ça et on peut s'équiper en conséquence, ce qui a engendré quelques victimes de, au sud de la frontière américaine, euh, de, de canadienne, je veux dire. Donc, aux États-Unis, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, en 2014, à Las Vegas, deux individus se réclamant de la citoyenneté souveraine ont décidé de lancer une euh, révolution, si on veut. Donc, ils ont attaqué deux policiers, ils ont abattu euh, assez froidement et ensuite, bon, ben, ils se, se sont fait avoir, mais... En quelle année, ça? En quelle année, Francis? En, en 2014, à Las Vegas... Et euh, donc, il y a eu d'autres événements similaires à ça, qui, euh, donc des policiers qui ont été obligés de soit se défendre ou qui ont été attaqués par des citoyens souverains qui ne reconnaissaient pas leur, leur autorité. Est-ce que c'est est -ce est effectivement en croissance chez nous? Oui, il semble que ce soit en croissance. Ça reste quand même un, un phénomène assez marginal. Alors, on calcule quelques centaines d'individus actifs ici au Québec, mais bon, au Canada, ça doit être quelques milliers. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus, donc c'est quelques bonnes dizaines de milliers. C'est très difficile de savoir exactement hein, combien il y en a dans la mesure où est-ce que entre des sympathisants, des gens qui fréquentent ces sites site web-là, qui suivent les, les cours, hein, parce qu'on donne des cours pour expliquer aux gens comment euh, frauder l'impôt, comment résister en, en remplissant des formulaires, comment, euh, comme vous disiez, rendre dingue des, des, des juges, ben on donne des séminaires, évidemment, on paye pour ça. Hein, donc, il y a des gens qui font des petites fortunes avec ça. Et puis, euh, donc, euh, c'est en montée, effectivement. Donc mais ça reste difficile à savoir exactement combien d'adhérents, parce qu'il n'y a pas de structure. Hein, les soins souverains sont très libertariens. Hein, donc, ils. ils, ils ils dépendent d'abord et avant tout leur liberté d'action et d'opinion, et donc euh, ils ne veulent pas s'engager dans des structures qui vont les restreindre, donc euh, c'est difficile d'évaluer exactement que des emplois de la menace. Mais c'est quoi leur objectif à long terme? Est-ce est -ce que c'est de... Est -ce que, parce que je trouve ce sont des libertariens, mais je, quand vous me dites qu'ils sont anti-État, anti-système, anti-force de l'ordre, il y, y, y a... dans une autre époque, à une autre époque, on aurait dit des anarchistes. Ouais, il y, a, il y a un peu de ça, effectivement, ah mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est bon, montrer que eux ce sont des gens qui sont éveillés, parce que souvent, ils parlent d'un moment où ils prennent conscience qu'ils sont attachés à un système qui les rend esclaves, bon, tout dépendant là, de, de, leur, de leur version du grand complot, là, mais qui sont attachés à un système qui les rend esclaves et qui, qui, qui, qui nous volent littéralement, vous, moi, tout le monde. Hein. Et puis donc, ce qu'ils veulent aussi, c'est euh, amener les autres personnes à euh, prendre conscience de ce système-là et puis donc de le de, de, de jeter par terre. Et donc, en attendant, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils en profitent. Hein. Donc, ils, ils refusent de payer l'impôt, euh, mais... C'est tellement faux ce qu'ils disent là. C'est d'une fausseté absolue. On accepte de se faire voler. On accepte. Les gens n'ont pas de violence ici. Les gens n'ont pas de violence. Vous, là, vous venez simplement d'adopter le cannabis. Vous adoptez la neutralité pour nous diviser. Vous adoptez le cannabis pour mieux remplir les tribunaux judiciaires. Il y a déjà dix consommateurs qui se sont fait arrêter par la police ce matin, c'était dans le journal de Montréal. Et ainsi de suite. Le crime paye des, en taxes et en impôts ceux qui taxent des impôts sur des produits criminels sur n'importe quoi de criminel. Et dans la constitution du Canada, avant la dévolution euh, de la reine, ça n'existait pas. Avant qu'on abolisse la monarchie britannique familiale, royale, ça n'existait pas ces choses-là parce qu'on aurait pu prendre la reine et demander à la reine de nous protéger contre des bandits qui ont fait du Québec un pays en 1968, en 1991 et en l'an 2000, sans que Bernard Drenville, un péquiste, nous le dise, il était au courant que le Québec est un pays depuis 1968, quand ils ont créé l'Assemblée nationale du Québec sous le numéro d'entreprise du Québec 88, 13, 81, 8000 au registraire des entreprises et des biens non réclamés qui appartiennent à Revenu Québec, qui est hors de la loi en vertu de l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec. On continue. Des fois, ils attachent des liens de de dettes à des, à des personnes, notamment à des policiers ou encore des juges ou des procureurs. C'est arrivé en Alberta en 2015, je crois. Donc, euh, un homme qui était accusé d'excès de, de, de vitesse euh, est en train de, lorsqu'il s'est fait arrêter, est en train de monter un, de lier une dette de 225 000 au policier euh, qui l'avait arrêté. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Comment, comment, qu'est-ce que ça veut dire oui. ça? Lié à, à un policier, une dette, comment? Donc, ils vont remplir des documents, euh, en utilisant un langage plutôt légal qui euh, donc ils vont aller chercher les les, les, les liens de propriété dans ce policier-là donc l'idée c'était que ce policier-là avait un, comment dit, donc une propriété et donc une le, oui, une hypothèque, exactement. Et donc, ce que l'individu en question a fait, c'est qu'il a essayé de, de, de créer une fausse dette. Donc, comme si le policier euh, avait emprunté 225 000 à l'individu et puis euh, oh. il avait mis en garantie son terrain. Et ça, c'est très, très, très fréquent. Ils font ça avec toutes sortes de monde, mais particulièrement avec les forces de l'ordre parce que ça, ils aiment bien là, les, les, les, les mettre en boule, disons. OK. Ça fait qu'ils ne sont pas... Euh, c'est des cinglés, mais pas cinglés. C'est des cinglés. Ah, c'est des cinglés intelligents. Absolument. Donc la moindre infraction, la moindre demande de permis, que ce soit pour un permis de conduire ou avoir un chien, par exemple, peut devenir une aventure administrative extraordinaire. Parce que l'idée, c'est qu'eux créent des. Alors, eux considèrent qu'il y a deux personnes. Vous, moi, on a tous deux personnalités. C'est-à-dire le, le, le nous physique la personne elle-même, donc l'être vivant. Écoutez, on a deux personnalités. Peu importe ce qu'il va dire actuellement, c'est sur votre certificat de naissance. Vous avez dans la partie supérieure de votre certificat de naissance la personne physique qui n'est pas qui n'a pas de personnalité juridique. Dans mon cas, moi, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui n'est pas un sujet de droit. Et dans la partie inférieure, sur le talon du certificat de naissance du directeur d'état civil, c'est un nom usuel, un pseudonyme. Le cabinet d'avocats Trudel l'a dit qu'il devrait, sur le talon, écrire « pseudonyme » et là, mettre le nom Jacques Normandin avec le numéro d'assurance sociale, du 31 49-525, mais ils ne le font pas. Il y a deux personnes physiques qui existent. Tout le monde ici, on a toutes deux personnalités en personne physique. Une qui a une personnalité juridique, donc qui est sujet de droit, c'est le nom du Juel. Et l'autre qui n'est pas une personnalité juridique, donc une personne physique qui n'est pas une personnalité juridique et qui n'est pas sujet de droit. Dans mon cas, moi, c'est Georges joseph Pierre-Antoine Normandin qui n'est pas sujet de droit, même si le pseudonyme, le surnom Normandin, lui a été attaché depuis euh, le 23 août 1794 par la loi 6 du Fructinard de l'an 2. On continue. Celui qui vous passe moment, par exemple, et donc ça, c'est un individu. Et là, il y a l'individu fictif créé par l'État, via des documents officiels comme la carte d'assurance sociale, la carte d'assurance maladie, et donc à partir de ce personnage-là fictif, l'État... C'est vrai, parce que c'est écrit sur la carte d'assurance sociale que cette, cette carte-là n'est pas une pièce d'identité, c'est bien écrit dessus. Alors qu'ils euh, doivent utiliser votre photo, la capturer, la séquestrer, c'est une séquestration par la loi... De votre image, de votre photo, pour l'attribuer à une chose, donc à un nom usuel, qu'on appelle, dans mon cas à moi, c'est Georges Normandin 231-249-525, qui est un pseudonyme. Et si vous n'acceptez pas ça, d'être victime de corruption d'identité, ben on vous met en prison. C'est comme ça. Puis Drinville, il est comme nous autres. Il ne fait pas de différence là-dessus. Le système, si vous voulez, mais nous accroche à des dettes qu'on doit rembourser toute notre vie en travaillant. Vous voyez, tout l'argent que vous créez, toute la richesse que vous et moi on crée, elle est accaparée par C'est normal, on est endetté à 174 de nos revenus, mais là, ils diront plus dans les mises d'information, parce qu'on n'est pas supposé être au courant de ça, puis aujourd'hui, ils savent qu'on est capable de se défendre contre ça. On continue ça. Et eux, c'est de ça qu'ils vont se libérer en cessant de payer les impôts notamment. Donc la dette, la dette accumulée, par exemple, en notre nom pour construire les autoroutes, des hôpitaux, la dette publique. Ce genre de choses-là, Peut pour eux... Ça ne vient pas des impôts. Écoutez, Étienne Chouard, de la France, qui a expliqué Thomas Woodrow Wilson en 1913, qui a créé le numéro de sécurité sociale, qui a créé la réserve fédérale américaine, qui a créé l'Internal revenu Service des États-Unis. Vous comprenez, qui a associé les États-Unis à la Société des Nations, à l'Organisation des Nations Unies, pour faire perdre toute souveraineté aux Américains. Et euh, vous allez voir que euh, l'endettement actuellement, quand euh, on, le gouvernement emprunte euh, à, la, à la Banque fédérale, la Banque centrale des États-Unis, ils n'ont pas le droit de rembourser le capital, seulement les intérêts, et ça c'est depuis 1913. Euh, un argument... Euh, pour dire faut se libérer de ça, tu n'as jamais donné ton accord pour que Absolument. cet argent-là soit emprunté, tu n'as pas à être redevable de ça, tu n'as pas à payer ça euh, à même tes taxes et tes impôts. C'est pas nous qui le paye, c'est la sûreté, en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne. C'est le gouvernement qui ouvre tout simplement notre sûreté, sans qu'on le sache, sans nous dire, on n'est pas supposé de savoir ça. Pourtant, c'est la Cour supérieure, c'est les règles de pratique de la Cour supérieure, règlement numéro 29, euh, et le juge euh, Sylvain Lépine, en matière euh, pénale, a tout simplement reconnu ça. Il a reconnu euh, que la sûreté s'applique, euh, mais il l'a refusé euh, au directeur des procès criminelles et pénales a accordé d'appliquer la sûreté à, au justiciable qui la réclamait. Et en matière civile, ben, c'est le juge sans façon, Stéphane sans façon, qui le dit. Oui, ça s'applique en matière familiale, en matière de droit civil. Donc la sûreté existe euh, sur l'article la, 1. Une sûreté, ça vaut entre 1 500 million et plus de 161 millions. J'ai toutes les preuves de ça. Donc, rejette ça et vit en personne libre, ce qui veut dire vivre hors de la loi. Vivre hors la loi. Absolument, et même certains le, le complot L'impôt est hors la loi. L'impôt est hors la loi. L'article 1 du de, de, de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre 3 de 1985, dit bien qu'on comprendre une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Qui est hors la loi Est-ce que c'est la population ou ceux qui ont fait des lois La loi Z03 du fédéral dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Qui a fait cette fausse loi-là Est-ce que c'est la population ou est-ce que c'est ceux qu'on a élus les règlements RC251 et T1118 de l'Agence de revenus du Canada qui dit qu'il n'y a pas de loi.